fait mon on wallet, on fait mon fait wallet, oui. Ah, ah c'est dur. là Ah, tu Oui, elle n'a pas dit elle. J'ai mangé non, ouais. ah, j'avais faim aussi, j'ai mangé ah, man, Moi j'ai tellement faim, je sais que vous avez suivi de venir à la maison tu J'ai tellement faim hein? ah, Moi ah. j'avais faim, c'est ça j'ai pris a pas là c'était pour nous deux non ouais, ouais, C'est sur ça toi tu comptes, tu, tu, tu es rentré J'ai fait quoi, je ne mets pas un franc, non C'est combien ça reste ah, ah, Deux boules pour eux hein, Deux boules, il y là deux boules pour ah. eux bah, ah, Non comment débrouillez, ma grosse, il faut se lancer de séancer. Mmh, bah il faut séancer. créez de là. Va va créer De, de ah, séancer. Bah, il faut séancer. Tu as de l'essence dans ta moto Oui, je vais te prendre le Lorsque je suis sorti le matin. Tu as de l'essence. Je vais jouer un film aujourd'hui. Un film, tu vas voir. Je suis boss. Je vais jouer un film, tu vas voir. Tu as de l'essence. J'ai un litre là. Un litre Oui. Okay. Je vais me changer. Oui. Tu vas me prendre. Je serai derrière toi. On va parcourir quelques coins. Oui. Si on arrive devant peut-être un restaurant ou une buvette et tu vois la voiture d'un ami à toi, oui. tu me dis et je vais te dire la procédure à ceux que tu vas voir le film. Là, bon, tu là, bon, de... as de l'essence. J'ai de l'essence. Il n'y a pas de souci. <coupir> je oh bah, jouer le, le film. J irai j irai j irai jouer film il y a longtemps. Aujourd'hui, oh. je vais jouer. Oh, On fait comme mon à mon au fait comme mon au fait fait chicha, de au champagne, on fait des chicha, au fait comme mon à mon au fait comme mon Abyss mon boss. Mon président. Mon président. Comment tu vas Très très bien président. Toujours dans le pays là Oh, c'est la galère ici là, c'est la galère. Comment allez Oui, le plein de jeunes, avec tout ça. Président. Le mitime il a n'a pas changé hein. Et l'autre président. Le PDG. Non, ça va. Ah non, ça va. On se débrouille ça va. Et quand le petit est pas d'en là Oh, je me cherche encore. Toujours Oui, je me cherche. Non, non. Euh, okay. Je vous ai demandé plusieurs non, fois de me mettre dans le circuit. Non, tant que ça, ça, ça ira. Non, non, c'est ça, ça. Non, le ça ira, président, ça ira. Ça ira. Ça ira. François, mais ça ira. Président. Abyss le boss. mon PDG. Gasson. Non, c'est ton que ça veut de vous dans Je vais vous rapidement. Je vais mon montrer Je vais m'inviter. Je vais m'inviter. Je Je la chose là. Il n'y <maiden> de <-midi> oui C'est bon, non, c'est oui oui, bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. des jeunes filles. Oui, c'est bon, filles. qui a derrière. Toi, c'est Je suis lui. Ah non non, non nous, tu veux pas changer hein. Tu bah, veux la Je vous demande. Président des oui. Quoi Je Je Je Je Je Non, Je Je Je Je vais... Je vais... Je vais. Tout à Tout à moi, Je vais... Je Je Je Je mais tout à l'heure quand vous êtes parti là, oui. je ne sais pas où vous êtes allé. J'ai remarqué qu'il a fait un euh, tout bizarre là quoi. On dirait qu'il a mis quelque chose dans votre nourriture. C'est votre manger qui est oui. sur la table Oui mais, mais, mais. la vie c'est compliqué bah, moi, je... Non monsieur Non mais Excusez, eh, venez non, non non non non je vous en prie On ne pas tout dans le bruit Je vous en prie, calmez-vous Vous, vous vie... n'aviez pas besoin non C'est votre ami non Oui c'est Ok ce que vous allez faire, arrivez là, dites lui de manger Et On va voir la suite pas, ne régule pas cette histoire de Non, non, non, non. Non, grand frère, allez-y. Moi, je j'ai là. seulement. Tu es là? Ah, au non, Je là. Non, pu manger. pour Faut manger. Moi, j'irai à la maison manger. Comment? Non, je mange. Tu sais, on me non non là? Oui, moi, je veux que tu manges. Vous êtes bienvenus tous ceux qui je vais manger. Je mange. Merci, boss. C'est pour ça que je Vous dis la boss. Vous êtes tout le boss. Que mangez. Que je vais manger, je manger, boss. Merci, boss. Sinon, moi, je vais demander à Fatih. Je ne veux pas rester là. Ok, c'est Mais j'ai déjà merci. Merci pour le repas. Sinon, moi, je vais te faire Non, moi, je quelqu'un. Je laisse moi tourner. Ok, il pas de Ok, il a pas de non, vous savez, non, le problème c'est que vous voyez, Dieu ne descend jamais. Possible. Il passe toujours par un semblable. C'est lui qui m'a mis là. il m'a mis là. Vous voyez, ce que, celui que moi j'attends là, depuis il n'est pas là. S'il était venu, je serais déjà parti. Et maintenant, vous allez venir. Non, mon vieux père, c'est la jalousie, hein. Vous évoluez, ça leur fait mal. Mes frères, vous Alcobaroua, Bonjour. Je vous tu famille ça tu va va le... Et venir, on Tu tu vas en poison, pas manger. Oui, mais est il de de te regarder pour voir si tu vas manger. et parce que tu as encore dit non, non, non, je ne veux pas manger là. Ça, c'est tombé à quoi. Il m'a regardé, je tu vois là, donc, du Mon frère. Oui. Oui. Oh, On fait mon wallet, on fait mon wallet, on fait wallet, on fait mon wallet, fait bon